Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. On va regarder l'évolution de mes clones avec la lumière de Vipar Spectra. Le petit modèle, la XS1000. Et oui, donc, euh, avant j'avais des problèmes, pas capable de faire des clones. Là j'ai un nouveau problème. Mon taux de succès est trop élevé et puis euh, mes clones poussent trop vite. Mais quand on pousse trop vite, va falloir que j'ai top, euh, je les ai déjà topé, j'avais je... des... deux clones de chaque, il va falloir que je réduise ça à un, je n'aurai pas le choix, donc euh, je vais avoir un clone de chaque, c'est assez, c'est assez, je peux vraiment pas m'en débarrasser, il euh, faut vraiment vraiment que j'attende pour savoir ce que ça va donner euh, ces plantes-là en floraison, donc euh, dans ces clones-là, il y a seulement deux plantes que je connais. Le Triple Burger numéro 6 et le Mendochino Animal Cookie numéro 2. Donc euh, les autres clones, je ne les connais pas. Donc ça va très bien, très bien avec la XS1000 dans une tente, 2 pieds par deux pieds. Mais le taux d'humidité est quand même assez fort. Là. Je l'avais mis à 65, je l'ai baissé à 60. Et puis, comme je vous le dis, ça va très bien. J'avais aspergé euh, mes clones de ma solution euh, savonneuse avec euh, un petit peu de peroxyde et de l'alcool. Pour me débarrasser de mes trips quand ma bouteille elle, a percé. Et puis, euh, mes feuilles sont très belles. Je pense bien d'avoir éliminé, Et là, euh, les, les trips sont, sont, sont partis vraiment, ça s'est bien passé. Euh, faire, je me rachète une autre canisse, on sait, j'ai tourné mon autre euh, tente en floraison. J'ai encore quelques jours là, avant de me procurer euh, le, le, le sprayer, comme on dit ça en français, l'extracteur, pas l'extracteur, le pulvérisateur. Hein, pulvérisateur, on va euh, se débarrasser des trips dans la tente en floraison. Donc courte vidéo aujourd'hui. Dans la 2x2 avec les clones. Les clones vont très bien. Faut que j'en m'en débarrasse. Faut que je m'en débarrasse. Euh, on est présentement dans des solo cups, des solo cups. Et puis euh, On va passer là, à des, des petits contenants là, de 1 litre. J'aime bien travailler maintenant là, avec euh, les contenants de 1 litre. Donc comme ceci. Donc je passe du solo cup. solo cup à 1 litre. La transition elle est parfaite. Un petit peu plus de travail parce qu'avant je passais du solo cup à 2 gallons. Mais là, je fais une étape de plus sur le à 1 litre, 1 litre à 2 gallons, après ça 2 gallons à 5 gallons. Ça me fait de la peine d'être obligé de tuer ces, ces belles plantes-là. Mais inquiétez-vous pas, il va m'en rester une là, de chaque variété. Un pouce, un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne Winman SQDC 2. La raison de cette euh, nouvelle chaîne, c'est que ma première chaîne elle a beaucoup de strikes. Et je voudrais pas tout perdre. Donc euh, C'est pour ça que je repars un autre euh, compte plus sécuritaire avec moins... Euh, d'avertissement de YouTube et puis euh, dans le mois dernier, au mois d'octobre on est au mois de novembre, présentement, au mois d'octobre il y a beaucoup de YouTubers qui ont écopé euh, un en particulier là, de euh, Dude Grow, qui avait déjà là, 90 000 abonnés et puis euh, c'est terminé ils ont recommencé une autre euh, chaîne donc alright gang on est déjà là, euh, 250, 270 sur la nouvelle chaîne. Winman SQDC 2. Je vous adore, à la prochaine. Bye -bye.